Salut Alors aujourd'hui un tuto qui va vous expliquer comment on passe de SketchUp à 3DS Max pour ceux qui veulent. Je sais qu'il y en a quelques-uns et, euh, et quelques-unes, n'est-ce hein, pas Mariam, qui m'ont posé ces questions et qui m'ont dit de faire des tutos sur 3DS Max. Alors ça intéressera peut-être un petit peu moins de monde, mais je pense que ceux que ça va intéresser, ça va bien les dépanner. 3DS Max c'est un logiciel un peu plus complexe et du coup quand on peut modéliser dans SketchUp des choses qu'on importe après dans 3DS, bah, on gagne beaucoup de temps il y a des choses qu'on peut faire beaucoup mieux dans 3DS mais il y a des choses qu'on fait beaucoup mieux aussi dans SketchUp et notamment monter des murs, des fenêtres, etc. Dans SketchUp, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc moi, ce que je fais quand j'utilise 3DS, c'est qu'en général, je, je me sers en, en premier lieu, on va dire, dans un premier temps de SketchUp pour faire la structure, mettre les portes, les menuiseries, les, même meubler un petit peu, mettre les textures et après, j'importe vers 3DS Max pour gagner du temps lors du rendu et avoir plus d'options. Il y a deux petites choses à savoir. Donc là, je vous les détaille, c'est un tuto qui va être assez rapide. La première chose, c'est de surveiller le sens d'orientation des faces. Vous avez sûrement remarqué, pour ceux qui connaissent pas ce principe-là, c'est que quand je crée une face dans SketchUp, il y a un côté bleu puis un côté blanc. Ou des fois, c'est violet ou blanc ou vert et blanc. Bref, ce qui nous intéresse, la, la face avant d'une face, le c'est la face blanche. Donc tout ce qui est bleu, en fait, c'est le, le, le verso. Hein. On doit pas avoir ça dans euh, dans notre modèle qu'on va importer dans SketchUp, c'est-à-dire que les faces euh, verso doivent être à l'intérieur. Par exemple, pour les murs, je dois pas avoir une face euh, verso ici, une face inversée. Pour faire ça, on a ce petit outil là pour vérifier le sens des faces, l'outil Style. Alors, vous pouvez le trouver dans clic droit ici, dans un endroit vide du menu, un hein. clic droit Style, là. Attention à ne pas confondre avec euh, style qui est ici dans le panneau par défaut, ça n'a rien à voir. Ça SketchUp c'est les champions pour nous, nous mettre le même nom à deux endroits différents mais c'est pas la même chose. Style, si vous ne trouvez pas cette petit outil, vous, le trouvez, vous y avez accès aussi différemment en faisant affichage, style de face et on retrouve les mêmes là. On a plusieurs, euh, plusieurs options, en fait ça correspond au picto qu'on a là. Donc par défaut on est à ombrer avec texture, c'est à dire l'avant dernier ici qui correspond cette face -là, à cette face-là, à cette vue-là, dans laquelle on voit les textures. Alors, je vois mon papier peint, par exemple si je viens sur le mode juste avant, qui s'appelle ombré Là, j'ai juste des aplats de couleurs Alors l'avantage, c'est que ça, ça peut faire un peu moins ramer SketchUp, euh, je Mais on ne l'utilise jamais, donc ombre et Texture. Et le style d'affichage qui nous intéresse, en l'occurrence, pour vérifier le sens d'orientation des faces, c'est le monochrome. Donc soit ici monochrome, Soit affichage, style de face, monochrome. Et on voit que là, j'ai des faces bleues, justement. J'ai des faces inversées. Alors, les faces inversées, ça peut être problématique. C'est que les éléments qui sont en face inversée peuvent être invisibles dans 3DS. Ils n'apparaîtront pas, tout simplement. Parce qu'on voit au travers quand c'est mal orienté. Pour corriger ça, vous voyez, là, j'ai une face bleue. Donc, je rentre dedans. Je clique juste sur la face. Je fais clic droit, inverser. Je vais sur la deuxième. Je fais clic droit, inverser. On voit que c'est revenu. Là, c'était facile. J'en avais que deux. Parfois, c'est un peu plus complexe. On va essayer sur la table. Donc, je clique aussi sur le plateau. Et là, j'ai tous les contours, toutes les petites faces ici. Alors, ce que je peux faire, c'est faire un clic droit, faire inverser une face. Elle arrive donc, celle-ci, dans, dans la bonne orientation. Et dans un deuxième temps, je reclique droit sur cette même face et je fais orienter. Non plus inverser, mais orienter. Ce qui sous-entend orienter toutes les autres faces par rapport à celle-ci. Et le fait de faire ça, ça oriente toutes les autres dans le bon sens. Je gagne un petit peu de temps. Je vais faire pareil sur le pied, clic droit, inversé, clic droit, orienté, on voit que ça m'a tout remis d'aplomb. Ce pied là aussi, clic droit, inversé, clic droit, orienté. Je vérifie rapidement si j'ai d'autres faces inversées ailleurs, mais globalement, bon, j'y fais normalement un petit peu attention, alors pour les feuilles c'est un petit peu moins grave. De toute façon, ils n'ont pas d'épaisseur, donc il y aura forcément une face inversée. Effectivement, si je regarde par le dessous, là je suis du côté inversé, mais c'est tout à fait normal, donc là on va dire que je considère que c'est bon. Je reviens en mode ombré. Je vois que ma texture de bois de, de, de, de, est devenue translucide. Ce n'est pas forcément ce que je veux. Il faut faire attention que ça n'ait pas modifié vos textures, hein, le fait de faire ça. Euh, D'ailleurs, je vous conseille de surveiller dès le départ euh, vos faces inversées. Clic de, enfin, je sélectionne cette matière-là et je viens dans édition. Et je regarde que l'opacité, effectivement, elle est, elle est un peu baissée. Donc je la remets à fond parce que pour moi, ça, ce n'est pas quelque chose de translucide voilà même si je pourrais que le corriger l'opacité je pourrais la corriger dans 3ds max donc une fois qu'on a vérifié ça on est sûr qu'on n'a pas de face inversée la deuxième chose c'est que côté 3ds max et moi j'utilise 3ds max 2021 peu importe quelle version vous utilisez c'est valable pour tout quand je vais faire fichier importer 3ds ne va pas lire tous les fichiers sketchup pour être sûr dans 99% des cas de pouvoir importer votre sketchup il va falloir l'enregistrer d'une manière différente de l'habitude c'est de faire fichier enregistrer sous euh, je vais me mettre dans un répertoire que j'ai créé exactement pour sketchup vers 3ds voilà il s'appelle tuto mon, mon fichier et ici en dessous j'ai type et dans le type je vais mettre alors je, je travaille avec sketchup 2020 ce qui fait que par défaut mon fichier si j'enregistre lequel il sera en version sketchup 2020 mais 3ds lui il ne lit que les sketchup 2015 en tout cas à l'heure actuelle et je pense que peut-être la version 2022 fait différemment mais jusqu'alors c'est toujours comme ça je vous conseille de le faire vous sauvegardez en compatibilité en version 2015, ça changera absolument pas votre fichier SketchUp, ça sera toujours le même. Simplement, 3ds Max lui va être capable de le lire. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a vérifié les faces, on a sauvegardé en version 2015, on peut aller dans 3ds Max, faire fichier, importer, importe, et là je vais euh, donc dans le, dans le bon euh, répertoire, donc j'y tuto, open. Là, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre et qui me demande quelques petites choses. L'axe qui pointe vers le haut, c'est l'axe Z. Ça, je le laisse par défaut. Est-ce que je veux garder les groupes SketchUp Oui. Euh, ou alors, je peux garder les, les calques, les, les, les balises, en fait. Hein. Donc là, je vais choisir les groupes. Importer les caméras. Alors, ça, ça marche pas toujours. Les caméras, ce sont euh, les scènes, en fait. Hein. Ce qu'ils appellent les caméras, c'est les scènes. Donc là, j'en ai 5. T'es pas dit qu'il importe tout. Mais je vais le laisser. Euh, Double-Side material, c'est est-ce qu'il met un matériau de chaque côté Si vous avez oublié d'inverser des faces, euh, ça, ça peut aider à corriger le tien. Et ensuite, importer les objets cachés. Alors ça, c'est autre chose. Si par exemple, je prenais le canapé, là, et je faisais clic droit, masquer, et après je sauvegarde, le fichier, il est masqué, mais il est quand même, le canapé est masqué, mais il est quand même dans mon fichier SketchUp. Donc là, on peut dire à 3ds Max, est-ce qu'au moment où il importe, il tient compte des objets cachés ou pas je vais dire oui et donc j'importe ce projet hop voilà en fonction de la taille du projet sketchup en fonction de, de, de la forme de votre ordinateur est ce qu'il est costaud ou pas ben, ça va mettre un certain temps il y a une petite fenêtre qui va apparaître c'est une question de seconde à minute si jamais c'est un gros projet sur un petit ordinateur mais ça va finir par venir je profite de ce temps là pour vous dire que le 3ds max il n'est pas disponible sur mac c'est un logiciel qui est uniquement disponible sur Windows, comme plein de logiciels 3D, malheureusement. Et donc, tous les utilisateurs de Mac, vous ben, euh, ne pouvez pas utiliser 3ds Max. Le projet est arrivé. J'ai quatre fenêtres dans 3ds Max. Donc, j'en profite aussi pour vous dire que tous ceux qui sont pas familiers à 3ds Max et qui veulent juste comprendre l'interface, comment on bouge dedans, comment on navigue, il y a une petite formation d'initiation, comme d'habitude, dans la description. Vous la téléchargez et vous saurez un petit peu utiliser l'interface, comment on. On navigue un petit peu dans le logiciel. Donc là, je passe en plein écran avec Alt W, en survolant cette fenêtre. Et je bouge et je vois qu'effectivement, il y a des caméras qui sont venues. J'en vois pas 5 j'en vois que 3. Pour les retrouver, j'appuie sur C. Je vois que j'ai la scène 1 et la vue de dessus qui sont venues. Donc si je double clique dessus, là, je suis en vue de dessus. Et on voit que je ne peux plus bouger. Pour ressortir d'une caméra, vous voyez ici, je suis en vue de dessus, c'est écrit là. Je clique là et je viens sur Perspective. Ou alors, je clique P au clavier, c'est rien en même. Et à partir de là, je peux rebouger. Quand on est dans une caméra, on ne peut plus bouger, ok euh, Et là, je retrouve donc tout, mon canapé, les textures sont venues, la cuisine, il n'y a aucune face inversée, la table est tout à fait bien, le bois des, des... Voilà, tout est parfait. Je peux même venir cliquer sur ce petit bouton là, Toggle Layer Explorer, pour faire afficher la fenêtre des calques et je retrouve les calques et balises hein, de, de SketchUp. J'avais un plafond dans SketchUp qui était masqué balise, plafond, tac, euh, ici, et donc elle est arrivée dans 3ds max, 3ds max, pardon, masquée aussi donc je peux venir dans le calque plafond ici déplier et venir, hop, afficher le plafond ensuite, ben, il suffit que je me place dedans, mais ça, ça fera l'objet d'autres tutos que je mette une petite lumière, que je travaille mon éclairage, que je travaille mes reflets, mes textures et puis, je peux faire des rendus dans 3DS Voilà, j'espère que ce petit tuto sur l'import de SketchUp vers 3DS Max vous a, vous a été utile et vous servira. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut, le partage, les commentaires, les questions. Et puis, je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. Ciao